avec le meilleur des esprits, c'est-à-dire euh, d'ouvrir les marchés, de lutter contre ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, de faire que les marchés publics soient offerts euh, à toutes les entreprises qui puissent à égalité euh, faire leurs propositions. Nous avons là aussi euh, des intérêts à préserver chacun de nos pays. Chacun sait euh, le mandat qui a été confié à la Commission européenne et le souci qui a été le nôtre culturelles ou les questions agricoles, d'avoir un certain nombre de principes qui soient respectés. Mais nous voulons aboutir à cet accord. Pourquoi Parce qu'il sera aussi un élément de la croissance. Le développement du commerce mondial, quand il est équilibré, est un facteur précieux pour l'investissement des entreprises. Je veux terminer.